Fait que, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Euh, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites non plus. Ma grand-mère a eu beau écrire, mais elle ne pas tout écrire. Euh, puis euh, il n'y avait pas beaucoup de monde qui savait écrire aussi à cette époque-là, il faut dire. Parce que moi, je viens d'un milieu d'éducation éducati et agroalimentaire. Donc, euh, c'est sûr qu'on n'était pas riche. On n'avait pas une grosse éducation. Mais ben, je parle en termes pour mes parents, mais quand même, ils nous ont transmis ce qu'ils pouvaient au niveau de la tradition orale. Donc, c'est sûr que quand j'entends tout ce, comment vous racontez les choses, c'est très, très précises avec des données empiriques, tout ça. Moi, ça va être impossible de vous prouver sans contredit que je suis d'origine telle ou telle. Mais je, je, je ne remettrai jamais en cause la parole de, de mon père. Ni de ma mère, quand elle me dit que oui, nous autres, on a des origines de tel endroit, de tel endroit, et on se mélange ensemble. Jamais je en remettrai ça en question, puis il n'y a pas personne qui peut me dire le contraire. Mm. Puis j'en suis fière, et c'est ce qui a fait que je suis arrivée, quand on a parlé de ça pour le sang mêler, jouer effectivement. Moi, je suis dans cette quête-là. Et quand on parle de réconciliation, tantôt, Marco l'a fait allusion un petit peu. Euh, moi, je pensais ça. La, la réconciliation commence toujours. En tout cas, pour moi, moi, je suis formée en psychologie, hein, en pensant puis en communication. Donc, c'est sûr qu'en tant que psychologue, j'ai toujours cette euh, vision, je dirais, de comment moi je suis euh, par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, euh, c'est ça. Donc, la, la réconciliation, ça commence avec moi. Est-ce que moi, je suis à l'aise avec ça? Donc, si je suis à l'aise, est-ce que je suis capable de le nommer? Comment je vais le dire? Puis là, c'est sûr que je n'aurai pas toutes les. les euh, je n'ai pas l'université de. je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas un professeur, mais je suis capable de dire, je suis capable d'affirmer ça. Est-ce que je suis capable de l'affirmer? Est-ce que je suis gênée de l'affirmer comme mon père et ma mère avaient? Est-ce que c'est. Est-ce que j'ai peur de me faire euh, critiquer par ça? Oui, je vais vous le dire, oui. Parce que c'est extrêmement dur ici, entre autres, à <rire> Comme Réjean disait, euh, on refuse même de lire notre livre, même si c'est un personnage. C'est sûr que le personnage, on sait qu'il y a un fond avec Réjean dans tout ça. Mais est-ce que euh, la, la, la vérité dans la réconciliation, c'est la base? Parce que si tu n'as pas de vérité dans la réconciliation, bon, pour moi, il n'y en aura pas de réconciliation. Ça, ça va être extrêmement difficile parce que ça va être basé sur un mensonge. Ouais. Donc, c'est sûr que euh, et des fois, oui, ça peut être un petit peu intimidant, mais euh, moi, ça reste que je, je veux laisser un leg à mes enfants et euh, à tout le monde qui veut nous entendre, de, de oui, justement, soyons fiers de qui on est, de ne pas être gêné d'en parler. Mais s'il euh, y en a qui ont des talents pour écrire, faites-le. S'il y en a qui ont des talents pour parler, faites-le. Euh, Aujourd'hui, on, on a eu nos élections il n'y a pas si longtemps, de Pierre, Pierre Saint-Paul, Clavondan, c'est ça, euh, qui s'est tenu debout face à, à, la, à la question de, euh, de la monarchie. C'est un début parce que ça, ça représente bien que nous autres. Euh, en termes de francophones, c'est comme ça qu'on se voit. Puis, si on veut être honnête avec nous autres, c'est vrai que c'est le même qu'on pense. Alors, euh, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. On est une petite gang aujourd'hui, puis je, je, je l'apprécie beaucoup. Euh, mais nous autres, dans notre code, c'est sûr qu'on continue à donner nos, des ateliers, justement pour ça, pour dire c'est quoi la vérité, qu'est-ce qu'il y en a exactement. Et euh, c'est pas toujours facile à entendre. Il y en a qui ont des réactions, il y en a qui pleurent, il y en a qui, qui se fâchent, mais bon, oui, mais c'est ça. Il faut vivre. Donc, cas, on est très, très fiers de, de ce qu'on qu écrit. Si, euh, J'espère que ça va se continuer. Merci. Merci infiniment, Gershine, de tes propos, de cette de nous relater cette relation intime avec l'univers, de nous remettre dans cette perspective-là. Et merci beaucoup aussi à Régent de ta participation à, à, à ce forum. Maintenant, j'aimerais entendre, avant de passer peut-être à l'autre idée, j'aimerais entendre Madame Joanne Brissette. J'aurais quelque chose à vous proposer. J'aimerais que, moi, je vous identifie. Joanne est encore là, oui. Euh, je sais pas, là, je sais que sa caméra est fermée, là, ça fait que… Oui, oui, je suis là, je suis là. OK, okay. <rire> Est-ce que, est que tu m'entends, Joanne? Oui, je t'entends, oui. OK, donc, voilà, alors voilà, j'aimerais que, que tu… Moi, je te considère comme euh, une leader moderne, okay? Une leader moderne des métiers de la rivière Chico, parce qu'on connaît un peu ton histoire et puis l'histoire aussi de cette, euh, cette communauté là-bas. Là et puis j'aimerais ça que tu nous entretiennes un petit peu ben, brièvement malheureusement mais sur le rôle des femmes dans l'héritage métis en général, c'est-à-dire est-ce que les femmes ont été porteuses de tradition et comment aujourd'hui ça se traduit est-ce qu'elles le sont encore ou est-ce qu'elles sont discriminées un peu ou trop ou... j'aimerais ça que tu nous entretiennes de ce... ça. <rire> ben, n'importe qui qui sont sur les réseaux euh, sociaux euh, peuvent constater de, de, de l'expérience que moi, j'ai vécu euh, par des attaques personnelles, du doxing, euh, bon, et tout et tout, là. Euh, je pense que c'est quand même important. Euh, nos pères étaient voyageurs, c'est certain que souvent, les familles voyageant en, en, en unité familiale, si on regarde euh, même aussi récemment que euh, la gimodière gadouri op, la Gimaudière gadouri euh, coutu dubois en tout cas, ça voyageait ensemble et c'était tous des premiers cousins de Louis Riel. Bon, OK. Euh, et ça faisait plusieurs générations que ça voyageait ensemble. Ceci étant dit, euh, même si ça voyageait en unité familiale, je pense que les femmes, euh, c'est nous les porteuses de, de, de tradition. Et euh, comment mieux euh, détruire la tra les traditions que de silencer euh, la femme métisse? Euh, parce que... Et je reviens à un commentaire dans le livre blanc euh, écrit par euh, Pierre-Elliott Trudeau et euh, je crois que c'était Jean Chrétien, euh, où il avait dit que si tu as perdu ta langue, si tu as perdu tes traditions, c'est que tu as été assimilé dans, euh, dans la société qui est au pouvoir. Puis je pense que c'est peut-être ça aussi qui a, qui a beaucoup contribué à, à à nous rendre euh, silencieux. Et silencieuse. Silencieuse, plutôt. <rire> Merci beaucoup, euh, Joanne, de tes propos. Maintenant, j'ai un dernier petit, petit, euh, petit, petit détour. Euh, je m'adresserai peut-être à Marco. Je ne sais pas si Marco est encore là, j'imagine que oui. J'avais euh, pris des notes, là, puis, euh, tu sais, bon, il y avait aussi, monsieur, il y avait Régent aussi qui, qui aurait pu aborder cette question-là. Euh, euh, je ne sais pas, Marco, est-il là encore? Oui, oui, oui, je suis là. Oui, OK. Bon, euh, j'avais donc une... Tu sais, un thème en tout cas que j'aimerais qu'il que, qu soit abordé un peu, c'était justement cette, cette question-là, parce qu'on en a parlé avec uh, Réjean tantôt, sur la question de la, tu sais, de la nation abénaquise, les micmacs aussi, les guerres frontalières euh, euh, à partir des, de 1073 ou quelque part par là, euh, qui, qui ont provoqué là, euh, après les, les, les, les, les, les conflits de la baie française et de la frontière. Non, euh, du Maine, etc., il y a eu comme une, une espèce de mutation vers euh, l'Acadie, entre autres, le, le, peut-être le fleuve, le bas du fleuve, puis ça, c'est… Euh, euh, autrement dit, il y a eu comme une mouvance dans les territoires, de la part de ces… Est-ce que tu est est, est, as réussi à percevoir ça dans, dans tes recherches le, historiques? Ah, ben le, la, la question, mettons, je ne suis pas certaine de, de, de vraiment la, la saisir, on parle de la, la Nouvelle-France? Oui. De, donc, les, les mouvements, ben, mettons, ce, que, ce, que, ce que moi j'ai pu euh, comprendre, c'est il y avait mettons, les, les Abenaki, les Mi'kmaq, donc euh, Micmac au niveau là, de l'Acadie, les Abenaki qui étaient un petit peu plus proche de la, de la rivière Merrimack. Euh, au fur et à mesure que les, euh, mettons, que les, les Anglais prennent possession de la Nouvelle-Angleterre, s'installent, euh, la, la première guerre, disons, euh, impériale, ça part de 1688, la guerre de la Ligue d'Augsbourg de 1688 à 1697, c'est là vraiment où le, les hostilités ont, ont débuté entre, mettons, la France et, euh, et l'Angleterre, la colonie française et l'économie euh, anglaise. Et ça, ces tensions-là ont eu particulièrement auprès des, des Abenaki, ce que, selon ce que j'en j'ai ai pu bien comprendre, c'est justement il y a eu des, des, des, des solides affrontements avec les Abenaki. Euh, et euh, ils ont migré vers, euh, vers le centre, vers la rivière Chaudière, vers la fin du, euh, la fin du 17e siècle. Donc, euh, il y avait une présence euh, assez importante au niveau de la, de la côte. C'est à cette époque-là que, tranquillement, il y a eu une sorte de, de déplacement, euh, tout en gardant, je pense, euh, des territoires de chasse et tout, là, mais des communautés de Danak, walinak tirent leur origine, de ce mouvement-là, de ce déplacement-là à cause des violences avec les, les colons de la Nouvelle-Angleterre. OK. Et c'est ce qui aurait, en fait, à partir de là, que ce, qui a, ce qui aurait fait que la proximité de la nation a bien acquise, entre autres, qui était quand même au cœur du conflit euh, lors de la conquête. Oui. Bien, c'est ça. Le, le, le conflit euh, ben, avec les Iroquois, d'abord, puis ensuite avec les, les, les Anglais, euh, ça, ça a été euh, tout à fait non instrumental dans le rapprochement entre Abenaki et Canadiens. Euh, le simple fait, même, l'existence de l'alliance franco-autochtone n'existerait pas comme elle existait si ce n'était pas du conflit avec les Iroquois, avec les cinq nations Iroquoises et avec les, euh, avec les Anglais. Donc, euh, c'est sûr que quand d'un côté, il y, y a un ennemi qui, qui, se, fait, euh, qui se fait sentir, bien, on a tendance à, à, à se rapprocher de nos alliés et là, euh, la guerre est un, un puissant vecteur de métissage, un puissant vecteur, disons, de rapprochement avec ceux qui, qui ont les mêmes intérêts que nous. Donc, euh, c'est ce, ce que je pourrais dire, disons, sur, euh, sur ce sujet-là. Bon, ben c'est bien, oui, ça répond Richard, à la question. Richard, oui. une autre question pour M. Mallet. M. Mallet, faut il faut qu'il s'en va bientôt. Là. Ça fait que c'était une autre question pour ben, OK. Bien, j'avais, j'avais, euh, euh, euh, je pensais qu'il était parti. Hein? parce que je vais être, c est, c est, ça s'adressait à lui, cette question-là aussi. Mais euh, moi, personnellement, euh, je serais là comme à, à court de questions. <rire> pas à court, mais disons que je j'en ai, ai fait pas mal. Puis là, ben, je me demandais si euh, on avait le temps peut-être de s'adresser euh, peut-être à certaines questions qui ont été adressées par le public. Dan, c'est toi qui as le contrôle de la, de la technique? Est-ce okay. que tu as alors, les gens qui… Je voudrais demander au public, euh, M. Renald Robichaud, Yvan Mar... Yvan Charret et uh, Pauline Naki, Daniel Lavoie, si vous avez uh, des questions, vous pouvez uh, mettre, poser vos questions aux panélistes ou uh, à Marco. Je ne sais pas si c'est encore là, là. Il y avait M. Yvan Charet, je pense. Que... Oui, je vois son nom Alors, ici. Personnellement, je n'ai pas de questions pour M. Marco. Ça a été clair. J'ai bien apprécié le... comment ce qu'il dit. Euh, nous autres, c'était plus un autre point au côté qui s'est adressé plus à M. Papin. Okay. Pour, euh, que, concernant le mot autochtone, est-ce que c'est un bon usage qu'on en fait ou on ne devrait pas utiliser amérindien? Oh mmh. mon Dieu. Euh, les deux sont corrects, évidemment. Euh, le, le terme, pour moi, le terme autochtone euh, inclut, donc, selon la Constitution de 1882, ça inclut les Premières Nations, les Métis et les, les Inuits. Tandis qu'Amérindiens, c'est seulement les Premières Nations et c'est surtout un terme euh, américain. Mais quand euh, on parle des papiers du gouvernement, euh, ça protège seulement la première, une Première Nation, ça ne protège pas ni les Métis ni les Inuits. Euh, exactement. La loi sur les Indiens s'adresse aux Premières Nations. Et pas, euh, et pas aux Inuits, absolument pas et certainement pas aux Métis. Effectivement. Non, ça n'a ça, ça, ça aucune protection face à la loi qu'on s'appelle des Autochtones. Exact. Si je, moi, je ne suis, suis pas du tout avocat ni spécialiste euh, euh, en, en politique, mais euh, si j'interprète euh, ce que je sais, euh, effectivement, la, la loi sur les Indiens ne s'adresse absolument pas aux Métis. Euh, de toute façon, le, ben, le gouvernement fédéral reconnaît uniquement les Métis qui font partie du Métis National Council, c'est pas le Rassemblement national des Métis, qui, eux, ne reconnaissent que les Métis de l'Ouest. Voilà. Parfait, donc, être... les Métis de l'Est ne sont pas reconnus légalement, ni par, ni, ni par la province du Québec, euh, ni par le gouvernement fédéral. Ni par la loi non plus. Parce que... ni par... Il n'y a aucune loi qui protège euh, les Métis. Aucune. Okay. fait. Alors, voilà. Est-ce que Daniel... Euh... Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? J'aimerais ça, bon, peut-être. Oui, bon, c'est ça, M. Charest, oui, la parole est à vous. Oui. Bon, dans un premier temps, je voudrais te remercier d'abord de m'avoir invité à participer à ça. Deuxièmement, je voudrais dire merci à M. Marco et le féliciter pour l'excellent travail de recherche de tout ce qu'il a pu accomplir à ce jour. Euh, ma question est la suivante. Euh, Est-ce que le travail que vous avez fait est-ce est qui est considéré par vos pères, dans le sens que je trouve que vous avez fait un travail colossal, mais comment il est accueilli votre travail par rapport aux autres historiens ou par rapport à… Est-ce que vous comprenez le sens de ma question? Oui. Est-ce que ça s'adresse à plus d'une personne ou… Non, ça s'adresse à vous pour connaître, mettons, vous, vous avez produit un livre là, que je viens de procurer sûrement, euh, D'abord, premièrement, c'était très intéressant votre, euh, euh, la présentation que vous avez faite. Et je me dis bon, ben, maintenant là, que, que tout ce travail-là, euh, en, en, en fait, si on ramassait tout ce qui s'est dit après-midi, euh, je trouve qu'il y, y a énormément d'informations. Est-ce que, est que vous pensez qu'on peut que ça peut être reconnu par par des pères historiens ou euh, mm -hmm. Ben, oui. Ben, en fait, le, le, le, le signataire de la préface du livre, c'est Denis Delage. Denis Delage, c'est euh, vraiment une sommité euh, euh, vraiment euh, reconnue là, au niveau de l'histoire coloniale des Amériques. Euh, fait que c est, c est, disons, pour ce livre-là, ça a été mon saut euh, d'approbation de, de, de la part d'un académique là, qui a, qui a toutes les, tous les, euh, toute la reconnaissance disons, nécessaire. Moi, en fait, mon parcours, moi, je pas de, je ne suis pas un historien, euh, donc euh, doctorant. J'ai un, un bac en histoire et en sciences politiques à l'Université McGill, mais euh, disons, ma, ma connaissance de la Nouvelle-France découle vraiment là, depuis euh, 2016. J'ai commencé à m'y intéresser de manière euh, passionnée et, euh, et, et non, euh, non académique, nécessairement. Euh, le livre a été écrit... Euh, de manière seule. J'étais tout seul dans mon salon. J'ai pris un an de ma vie, en fait. Euh, J'ai tout passé mes obligations euh, de vie pour pouvoir me consacrer à, à, à, à temps plein à ça. Donc, euh, quand, quand Denis Delage a été interpellé et a répondu euh, positivement, disons, à ce que j'avais commencé à écrire, euh, ça a été pour moi, disons, un, un bel encouragement. Et euh, d'avoir comme signataire la, pré la préface, ça a été, euh, disons, aussi un... un une étape importante disons, dans la crédibilité que je pouvais avoir. Euh, je dirais, il y a, il y a quelques, quelques historiens qui, euh, avec qui j'ai des, des échanges. Alain Beaulieu, euh, que je ne peux pas dire que je connais euh, très personnellement, mais ses écrits, disons, poussent quand même dans, dans, dans la même direction. Euh, mais de manière plus large, euh, dont l'establishment, si on peut le nommer ainsi, l'establishment académique. Et pas du tout dans cette, euh, cette lignée-là. Euh, disons, l'establishment fédéral veut, veut, ne veut pas reconnaître l'autochtonie qui habite l'histoire de la francophonie d'Amérique. Donc, c'est sûr et certain qu'à ce stade-ci, euh, je suis un peu sur une ligne de front. Euh, Sébastien Mallette euh, l'est aussi, euh, M. Marcotte, M. Bouchard aussi, j'en suis convaincu. Euh, il, y a, il y a une ligne, disons, où euh, il y a des, deux écoles de pensée qui, euh, qui s'affrontent. Euh, mon éditrice d'ailleurs euh, est sur cette ligne-là aussi euh, avec toutes sortes de, de, de, de, de contentieux qui existent avec des gens venant un peu de, de cet establishment-là, les richeaux, les, les noms les non, un peu de, de ces adversaires-là. Je ne les, les connais pas par cœur, ça ne m'intéresse pas vraiment de leur accorder trop d'attention. Euh, mais les, les vrais, disons, académiques, euh, je, je, je, disons, dans, dans mon cheminement, moi, je, je, je, ça, fera, ça me fera plaisir d'avoir un dialogue avec eux quand euh, le moment viendra, mais je passe pas par le, le, le milieu académique pour passer mon message. Donc, pour votre information, j'ai cofondé cette année un média indépendant qui s'appelle Libre J'y tiens une chronique où, en fait, ce que je fais, c'est je, je, je, je reprends mon livre là, carrément et je l'écris d'une chronique à l'autre, un peu pièce sur pièce, de manière plus résumée, donc plus accessible un peu. Et, mais moi, je m'adresse au, au grand public. Puis euh, pour moi, la raison pour j'ai fait le travail que j'ai fait, c'est parce que j'ai vu que le, les travaux des, des historiens dans les tours académiques, disons, euh, sont, assez, euh, sont réservés en bonne partie à un, un public qui est lui-même académique ou euh, disons euh, très passionné, mais le grand public n'a pas accès à ces informations-là. Moi, mon livre ça a été de prendre l'information qui se trouve dans ces milieux-là de manière plus euh, exclusive et de, de, de, le, de le communiquer ou de le rendre accessible au, au grand public. Donc, euh, c'est un peu par ce chemin-là que, que je passe. Euh, mais j'ai donné de l'âge, disons, comme Aline, qui, euh, qui m'a donné un peu une sorte de saut d'approbation qui fait que c'est euh, difficile, disons, de, de, de, de, de m'écarter sur la base que je n'ai pas euh, tous mes diplômes, qu'eux euh, voudraient que j'aide. Merci. Dans un effort de réconciliation, comme euh, Madame Jacinthe La Liberté euh, faisait référence, euh, je crois vraiment et sincèrement que si on oublie tous ces données-là ou tout ce que vous avez parlé, ben, je pense qu'on fait fausse route et je suis d'accord avec elle, euh, je la rejoins dans le sens que si on ne peut pas partager l'histoire ou si, euh, euh, si on ne peut pas la partager notre histoire, c'est difficile d'avoir, euh, je sais pas, un semblant de réconciliation, ou je ne sais pas comment vous pourrez appeler ça. Mais... Peux-tu juste ajouter quelque chose, vous invite-même? Oui, oui. Euh, nous, dans notre cas, on est reconnus par nos pères traditionnels. C'est ah. une différence entre, c'est sûr que là, si on des universités, c'est un, un autre père de membres. Mais les pères traditionnels, oui, eux autres, ils reconnaissent c est, c est, ce livre-là. Parce que oui, c'est la vérité, puis eux autres, ils la disent. C'est comme la jeunesse d'aujourd'hui, je, je peux dire ça comme ça. On dirait qu'ils veulent, il y, a, il y a un mot qui appelle ça cancel culture. culture ils ouais. veulent comme euh, mettre ça à, à zéro, puis on repense quelque chose d'autre. C'est eux autres qui n'aiment <coughs> pas ça. C est, c est, mais sinon, les autres ils sont tout à fait d'accord avec ça. Puis euh, nous autres, en tout cas, on en a vendu beaucoup, on ne veut pas se vanter, là, mais. C'est parce que la question est importante, parce que puis je pense que Marco, ça va faire son point, lui aussi, tranquillement. <coughs> Mais c'est sûr que c'est difficile de, de, de percer, d'arriver dans un milieu que le monde va, tout le monde va comprendre quest ce qu'on est en train de dire. Et surtout, est-ce qu'on est prêt à l'entendre? Ah, Il est. y a des choses de, de C'est juste ça que je voulais ajouter. Merci. <coughs> qu Alors quelles sont les prochaines étapes? Je, là, les prochaines étapes alors, euh, <rire> on en reparlera peut-être des prochaines étapes mais je voulais juste rajouter quelque chose sur la question du des travaux de Monsieur de, de, oui des travaux de de Marco mais en même temps euh, je trouvais important ce que Jocelyn vient de raconter c'est-à-dire quels sont les traditionnalistes reconnaissent parce que les traditionnalistes sont liés à, à, à la mémoire longue ils sont liés à, au droit ancestral ils sont liés à la à, à, à tout, dans toute sa dimension. Et c'est pour ça que ces gens-là savent lire et non pas, euh, savent, et non pas, n'interprètent pas ça d'une autre manière, d'une manière très académique et très... Euh... Moi, je trouve les, les travaux de Marco absolument spectaculaires. Euh, c'est une vulgarisation, entre guillemets, mais euh, très bien faite. Très bien faite et très... Euh... Euh, nécessaire C'était un, un travail qui était nécessaire, il fallait que quelqu'un le fasse, parce que c'était un peu éparpillé, puis là, ben, ça prend un peu plus d'ampleur. Euh, évidemment, son discours accroche un peu le narratif usuel, euh, j'oserais même presque dire le narratif métropolitain. Ça, c'est bien connu, on est tous un peu en, dans, ce, dans cette mode-là, puisqu'on essaie de parler d'autochtonie dans, dans son sens le plus large. Puis euh, on veut que, justement, ce phénomène-là soit reconnu. Et c'est pour ça qu'on avait, qu avait pensé, qu'on a pensé à faire, à Héritage Métis, qu'on a pensé à faire ce genre d'activité à laquelle on a participé cet après-midi. C'est pour se, tenter d'échanger, tenter de se, de, de se faire connaître, puis de savoir aussi, comme un peu faisait référence euh, jean c'est que, tu sais, dans le fond, on n'est pas tout seul puis que cette réconciliation, entre guillemets, je, je la mets entre guillemets parce que je la trouve drôle, mais cette réconcilia, réconciliation, euh, <coughs> elle, fait, euh, elle est nécessaire, mais il va falloir lui donner euh, une forme, il va falloir lui donner euh, un sens, ce qui actuellement, va pas en d'après moi. Moi, je remettrai la parole à, si personne n'a euh, d'autres commentaires, je remettrai la parole à, à Daniel qui va conclure. Oui, euh, une Merci. question pour moi, euh, euh, à M. Mallet. C'est combien de familles que vous estimez euh, dans vos recherches, dans votre livre euh, que vous avez euh, vu euh, qui, qui seraient métisées? Combien à peu près? Votre micro est fermé. là. Oui, combien combien de... de familles que vous croyez ou vous avez vues dans vos recherches qui étaient... Métiser combien à peu près, de familles? Si je me réfère spécifiquement à, à, la, à la communauté, si on peut l'appeler comme ça, de la baie des Chaleurs, là, à l'origine, euh, on parle de, dans, le, dans la période, de, disons, en, de, au 1700-1750, on parle d'à peu près une douzaine, une quinzaine de mères autochtones qui sont à la qui sont à la, à la, à la tête de, de, de toutes ces familles-là. Mais de ces mères autochtones-là, après ça, qui étaient, on pourrait dire, purement autochtones, il y a découlé toute une série de, de mères métisses qui ont découlé de ces de cela. Et c'est ce qui a été à la base de cette communauté métisse de la baie des chaleurs. Et j'ajouterais en plus qu'il qu y avait de ces familles-là, c'est que ces familles-là se se mariaient entre eux, souvent au niveau de, pas souvent au niveau de, de cousins, premier, euh, propre cousin, mais souvent au niveau de deuxième cousin. Alors, au lieu d'aller chercher, je ne dis pas qu'il n'y en a pas vu, mais au lieu d'aller chercher une épouse ou un, un mari dans une communauté complètement euh, différente, euh, les gens euh, allaient plutôt chercher des, euh, des mariages, des, des unions avec les, des familles qui étaient de leur parenté. Et, et ça s'est continué, ça, sur une période de 200 ans. Et c'est pour ça que les, cette identité métisse-là s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Est-ce qu'il est oui. qu y avait des euh, communautés spécifiques que euh, vous, vous avez déterminées? Oui, en particulier, en particulier, euh, il y aurait, je pourrais mentionner la communauté de passe et la communauté de boc euh, du côté sud de la des chaleur Et justement là, où je, je, je suis plus au courant, euh, je, je parle de la communauté de boc qui est située dans le, le pays du Grand-Carracette. Et la différence entre les deux, c'est que la la partie du Haut-Caraquette a été surtout colonisée par les Acadiens qui venaient de la déportation. Et parmi eux, il y avait évidemment des, des Métis, là. mais ce n'était pas la même, le, même, euh, le même groupe ethnique, si on peut dire, que ceux de, de Boc, de, du Haut-Caraquette, qui eux étaient essentiellement des familles de ces Métis dont je viens de parler il y a quelques instants. Est-ce que c'était des... Euh... Des Autochtones spécifiques, Abenaki, Malkit ou… Où... Probablement, probablement, probablement, mais surtout des Mi'kmaq et probablement aussi des, des Inuits de la côte nord. Bien Merci. Okay. Bon, on euh, arrive… Que... Continue, Richard. Je, je pense que Réjean avait… Oui, tu avais une autre question aussi. à Réjean, oui. Euh, merci encore. Un, je pense, que à mon avis, c'est très, très important, dans le fond, de tout ce qu'on a parlé tantôt, c'est de réaliser, euh, on dirait que la période charnière pour ma communauté, puis pour tous les Québécois, et les Québécoises et tous ceux qui vivent sur la côte est, 1759, après la bataille de Québec de 1759, euh, les Anglais, étant donné que les Abenaki faisaient partie des nations qui, qui tenaient tête aux Britanniques avec leur, leur, leur, leur frère de la Grande Confédération Ibeniki, était, en fin de compte, c'était la Confédération Abenaki qui tenait les Anglais par la gorge. Ils ne savaient pas quoi faire parce qu'il y avait des raids tout le temps qui étaient probablement s'implantant en nulle part. Donc, étant les grands-pères de la Confédération, qui sont les Abenaki, euh, quand le Major Roger a attaqué le village le 4 octobre 1759, en sachant que nos guerriers étaient toujours à Québec parce qu'on s'était battu aux côtés de Montcalm contre savait qu'il foutrait la, la peur au sein de la Confédération Obanaqui en démantelant, en déchirant les membres de la Confédération, qui a fait qu'on a perdu le Québec et une partie du, de, de Détroit, une partie du territoire parce que euh, par, par rapport à cette attaque là l'autre chose aussi que je pense qu'il n'y a pas grand monde peut-être j'en ai parlé avec vous autres auparavant euh, le père euh, comment il euh, qui était le père robot qui était missionnaire à Odanak, comment se fait-il enfin quand je vous laisse là-dessus parce que c'est une question peut-être à, à, à développer par à fouiller le père robot était missionnaire à Odanak, avant l'attaque de Roger, disparaît chez les Iroquois à ce à, à, à, à qu'on parle aujourd'hui. Donc, il savait que Roger s'en venait. Il était arrangé avec Murray parce que c'était un grand fan de Murray. Mais ce qui est plate là-dedans, je trouve triste, Puis je pense que c'est la raison pour laquelle on a perdu Québec, et ce n'est pas la patale de Québec, c'est qu'il a intercepté des... des les correspondances entre, nous, entre le gouvernement français, Versailles et Moncane, que Murray et euh, les, les Britanniques ont pu attaquer et prendre Québec. Donc, euh, c'était vraiment, le, on dirait que tout s'est joué suite à la bataille de 1750, l'attaque sur Isabéneki, parce que dans le fond, l'attaque, il y a eu quoi? 30, 40 victimes, ce n'était pas ça qui était important. C'était de foutre la peur au sein des nations de la Wabanaki puis de démanteler la, la Grande Confédération pour qu'ils prennent le Québec puis ils prennent le, le, la Nouvelle-Angleterre qui est devenue, qui est la Nouvelle-France qui est devenue la Nouvelle-Angleterre. Mais Roubault a joué un rôle majeur là-dedans. Mmh. Puis, euh, comme je disais tantôt, une chance qu'on parle encore en français parce que je pense qu'on aurait passé au cache toute la gang et qu'on ne sera pas nés de parler en anglais. Merci. <rire> Dernier point, Marco, tu avais mentionné aussi que euh, quand mmh. Québec a cédé, il n'y avait pas besoin de céder. Mmh. Oui, bien. Ça fait qu'on se peu là ai sur les Oui, bien, c'est tout à fait. Puis c'est ça, en fait, l'élément, euh, je vais faire ça bien ben rapidement c'est que la, la bataille des plaines, donc le 13 septembre 1759, y a rien qui est gagné au terme de cette bataille-là qui a duré une trentaine de minutes. Parce que les, les, les Français, les Canadiens, ont pu regagner, qui ont survécu les, les, les échanges de coups de feu, ont pu regagner les murs de la ville. Là, ensuite, ce qui arrive, c'est que le, le, les, les Anglais sont sur les plaines d'Abraham pour, euh, pour, pour le temps qu'ils qu qu sont là. L'hiver, plutôt, à, approche à grands pas. Donc, c'est le français Saunders, l'amiral qui mettait de la pression sur Murray pour lui dire, fais ton move si tu veux prendre Québec. Parce que les, quand les glaces arrivent, nous, on est, on est fait. Fait monter faut, faut le fleuve avant que les glaces arrivent. Et à Québec, après la, cette bataille-là, il y avait encore de la bouffe pour huit jours. Il y avait encore des armes, il y avait encore des soldats, il y avait encore tout ce qu'il fallait pour tenir la ville. Et les, les, les instructions qui avaient été données par Vaudreuil au euh, gouverneur de la ville, Jean-Baptiste de Ramsey, c'était de tenir la ville jusqu'à jusqu ce qu'il revienne. Euh, il y a eu, mettons, au début, c'était de tenir la ville jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bouffe, mais ensuite, quand ils, ont, ils, ont, ils ramassaient les, les, euh, les troupes, c'était de, de tenir la, la ville jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et cinq jours plus tard, donc le 18 septembre, pendant qu'il y a encore de la bouffe, pendant qu'il n'y a encore aucune raison de, de, de, de, de, de, de, de laisser la ville entre les mains de l'ennemi, les Britanniques avaient donné donc, une demande, une requête de bourgeois ou, euh, aux dirigeants de la ville demandant de donner les clés de la ville. Et là, il y a un conseil de guerre qui a été, euh, qui a été euh, commandé avec 14 membres du conseil, donc 4, 13 français, officiers français et un qui est venu, venu du Cap-Breton. Et ils ont voté 13 sur 14 pour donner les clés de la ville aux Anglais euh, avec les honneurs de la guerre. C'était ça l'échange qui était fait. Donc, les, quand, quand Vaudreuil et, et euh, Charlie de, de Lévis sont arrivés au portes de Québec, je euh, pense que c'était le, le 19, le, le 20, le 20 euh, septembre, là, très peu de temps après, ils ont constaté que les Anglais avaient pris, un, avaient pris pied à l'intérieur de la ville. Ils étaient absolument euh, en furie parce que c'est un acte de trahison. La, la ville n'aurait jamais dû être donnée aux Anglais parce que les Anglais n'étaient pas dans une position de force à l'extérieur de la ville. Dès que l'hiver tombe, ils sont foutus. Ils n'ont aucune chance de survivre l'hiver. Leurs bateaux sont pris dans les glaces, donc ils étaient en position de faiblesse. Et c'est moi, ce que je considère, être une trahison qui vient du, de l'exécutif de, de français euh, après l'abandon. On sait que l'abandon euh, est un fait avéré. Et cette trahison, c'est-à-dire on a donné les clés quand on n'aurait pas dit. Donc ça, ça fait aussi partie de, de cet ensemble-là. Puis avec Régent, ça me ferait grand plaisir de pouvoir échanger là-dessus pour pouvoir mettre les morceaux ensemble. Je, je sais aussi que les Abenakis euh, ont joué un rôle très important d'un point de vue militaire dans la défense du pays. Donc, je pense qu'il y a différents morceaux du casse-tête qui méritent d'être peut-être euh, mis ensemble. Mais oui. pour moi, c'est un, un acte de, de trahison envers, euh, envers le, le Canada qui a été posé par Jean-Baptiste de Ramsey et les officiers euh, français. À bon. tel point que, oui, à oui. Tel point que même, euh, même la prise de Québec, ce pas encore la fin du monde. Non, c'est ça, c'était. Il y a eu la bataille, la revanche des plaines en, en avril 1760. tu sais. Fait que, non, c'est ça. Mais le, le fait, plutôt, le, le le, le, la, la bataille des plaines d'Abraham, le 13 septembre 1759, n'est pas un moment charnière comme on nous l'a raconté. Ce pas là que ça s'est joué. Ça s'est joué bien. dans les jours qui ont suivi, à travers un acte de trahison. On a donné les clés de la ville pendant qu'on n'avait pas, on n'avait aucune raison de les donner. À part que s'il y avait des deals qui étaient faits à Versailles ou en Fran en Europe entre les différents monarques pour se dire qu'est-ce qui se sépare comme, comme territoire. Mais euh, d'un point de vue militaire, les Canadiens ont été trahis par euh, le, le, le, les autres branches exécutives de l'armée, en euh, des de, de, de, de, de, de, de autorités françaises. Bon, on, a, on est arrivé à la fin de, de l'émission. Je remercie d'avoir participé à l'héritage métier, à la question métier à CRFRH 88.1. Euh, si vous avez des commentaires, euh, envoyez-moi un, un message euh, par courriel ou... Euh, euh, par email, euh, téléphone, donnez-moi euh, vos commentaires. Bonjour, là, merci. Je termine euh, oui? Victorin, en passant, j'allais juste vous rappeler que ce n'était pas terminé en 1760, parce qu'en 1761, il y a eu la bataille de Restigo.